Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter euh, le mode debug de l'inspecteur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être très utile dans certains cas, évidemment pour débugger euh, vos problèmes et notamment vous allez voir qu'on a une vision des variables qui est assez intéressante. Alors pour ce faire j'utilise Unity euh, 2017.1 mais cette euh, cette propriété de l'inspecteur existe depuis euh, pas mal de versions donc c'est pas lié à ça du tout. Alors on la met tout de suite en place et on va voir un petit peu à quoi ça peut euh, ça peut servir, on va voir dans quel cas. Alors je vais commencer sur ma scène vierge ici par créer un empty et euh, je vais le renoper renommer pardon mon euh, game object voilà c'est un petit je vais lui affecter un script on va tout de suite le créer et euh, comme on va pas faire quelque chose de compliqué on va l'appeler test peu importe et ici je vais tout de suite sélectionner mon game object et lui affecter on va l'éditer euh, on va recharger voilà et ici euh, ce qu'on va faire on va créer des variables une variable une simple variable privée qui va être de type euh, string par exemple et on va l'appeler euh, prénom et on va la définir à, évidemment, Jean-Philippe, qui est mon prénom ce qui est un peu plus pratique voilà donc j'enregistre le script et on va voir ce qui se passe au niveau ici euh, de l'inspecteur on voit que ça compile mais rien ne se passe c'est normal ici euh, bah, j'ai euh, pas du tout de ici j'ai pas de comment dirais-je cette variable pardon, est privée donc elle n'apparaît pas dans l'inspecteur ce qui est tout à fait logique pour la faire apparaître j'aurais dû soit la passer en public soit mettre un serialized fil devant alors l'intérêt ici euh, du mode debug. comment vous allez y accéder vous allez au niveau de l'inspecteur vous avez ici un petit cadenas je vous en parlerai après et ici vous avez euh, un petit menu déroulant et vous passez en mode debug. et là qu'on peut voir on peut voir que ma variable prénom apparaît donc ce qui est assez intéressant parce que du coup ici même si je ne peux pas la modifier je vois euh, en fait ce qu'elle contient donc ça c'est assez intéressant alors ce qui va être intéressant évidemment c'est par exemple ici si je définis ici prénom euh, et que bah, maintenant je le passe à jean pierre on voilà. va voir ce qui se passe j'enregistre je retourne ça compile évidemment euh, ici euh, mon mon objet va toujours afficher Jean-Philippe au niveau de la variable prénom, ce qui est tout à fait logique vu que je le change au start. Donc on va faire play et on va regarder ce qui se passe et on peut voir que ça se passe bien en Jean-Pierre. Donc en temps réel, on peut voir ce qui se passe. Et pour vous le prouver, si vous n'êtes pas encore euh, vous êtes pas encore, euh, comment dirais-je Si vous n'y croyez pas encore, on va ici s'amuser à faire tout simplement un, un, au niveau de l'update. On va dire que c'est égal à random.range. Et on va mettre des nombres aléatoires, voilà, on s'en fout. Hein. Et on va passer ça en toString, pardon, pour ne pas avoir d'erreur. Et évidemment, on va regarder ce qui se passe au niveau de ma variable. Donc ici, je fais « play ». Je sélectionne mon GameObject. On peut voir ici que prénom, bah, aléatoirement, ici, ça me balance des nombres entre 1 et 100 que j'avais mis dans mon random range. Donc, vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Évidemment, ça va fonctionner avec toutes les variables. Euh, et pour quitter le mode euh, debug, il suffit, en fait, tout simplement de repasser en mode normal. Donc, vous allez avoir pas mal de propriétés. Notamment, vous pouvez voir au niveau des autres objets, comme ici, notre Direction and Light. Si jamais je passe en mode debug, on va avoir des ID, des choses comme ça, qui vont être moins intéressantes pour nous dans un premier temps, qui auront leur utilité euh, si vous poussez les choses. Mais ici, on peut voir que vous avez en fait des des propriétés qui apparaissent qu'on ne voit pas normalement alors avant de vous quitter, je vais quand même vous parler du petit cadenas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit cadenas Ça permet en fait de verrouiller tout simplement l'inspecteur. Alors ici, euh, j'ai toujours mon GameObject avec le script test et comme on peut voir, je suis passé en mode... Alors je vais, je vais le refaire, d'ailleurs je vais le laisser en mode debug et on peut voir que ça fonctionne comme ça. Ce qui est intéressant, euh, c'est que si je sélectionne ici euh, un autre objet, automatiquement l'inspecteur ne le garde pas. Donc pour ça, très simple, vous cliquez ici sur le petit cadenas qui est très petit et on peut voir qu'il se verrouille, l'icône change et ici il est verrouillé. Ce qui fait que maintenant, quand je vais changer... Euh, sélectionner deux game GameObjects, je vais sélectionner un autre game object, pas de problème, j'ai toujours ici euh, mon script qui apparaît, qui soit, euh, mon inspecteur est bloqué sur cet objet, ce qui peut être très intéressant, parfois si vous voulez vérifier quelque chose, vous allez me dire oui, mais euh, c'est embêtant parce que si on va voir les autres propriétés, pas de souci, euh, ils ont tout prévu, vous cliquez ici euh, sur le petit menu, et vous pouvez voir que vous avez Add Tab et là vous rajoutez un nouvel inspecteur et là on peut voir que j'ai ici mon premier inspecteur ici qui est en mode debug et ici mon inspecteur, euh, je peux même les afficher les uns à côté des autres ou l'un au-dessus de l'autre, comme vous pouvez le ici et euh, ici je vais le placer ici à droite et j'ai deux inspecteurs alors le debug le premier initialement de, qui est sélectionné sur mon game object il est verrouillé donc lui si je change maintenant de game object on peut voir que euh, le nouvel inspecteur lui n'est pas affecté du tout par ça il se comporte tout à fait normalement et d'ailleurs si je sélectionne le même game object je vais avoir exactement la même vue sauf qu'ici euh, je ne suis pas en mode debug donc vous comprenez tout l'intérêt ici euh, de pouvoir verrouiller euh, tout simplement euh, l'inspecteur, Comme vous pouvez le voir, c'est qu'ici je peux très bien sélectionner un autre objet. Je peux en ouvrir plusieurs, il n'y a pas, enfin on ne va pas en ouvrir 50 non plus, mais euh, ça peut être parfois utile d'en ouvrir deux voire trois pour surveiller un petit peu les objets. D'ailleurs vous pouvez les placer les uns en dessous des autres, donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà, je tenais à vous faire part que de cette petite astuce. Alors pour ceux qui le connaissaient déjà, bah, euh, vous n'avez pas trop appris grand chose mais en tout cas vous avez euh, si vous le connaissez déjà vous avez de bonnes pratiques et pour ceux qui ne connaissent pas euh, et qui ne connaissaient pas pardon utilisez le c'est quand même euh, un outil qui peut vous être utile quand vous avez des soucis notamment au niveau des variables voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, euh, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à aller voir sur le blog, vous avez pas mal d'articles intéressants et notamment sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Tuto que vous retrouverez d'ailleurs en lien sur le blog avec pas mal de tutos intéressants, notamment la dernière mise en ligne qui est euh, comment recevoir euh, la télévision gratuitement sur internet euh, avec les chaînes de sport qui vont bien, euh, les chaînes de cinéma qui vont bien. Enfin voilà, je vous laisse découvrir. Alors abonnez-vous aussi à cette chaîne euh, pour qu'il y ait de plus en plus de vidéos. Bye bye Salut